On va revenir sur la mort de, de Lucas dans, dans les Vosges, à ses obsèques la semaine dernière. Il s'est suicidé, harcelé au collège parce qu'il était homosexuel. C'est pas un cas isolé, Erwan Malanin. Non, non c'est pas un cas isolé. Euh, le, le, euh, alors euh, évidemment. Euh... Euh, tous les enfants, heureusement, euh, ne vont pas jusqu'à commettre l'irréparable coq comme, comme Lucas. Euh, mais, euh, mais il y en a d'autres. Il euh, y, a, y, a, y a un certain nombre de suicides euh, tous les ans. Et, et au-delà des suicides, le harcèlement scolaire qui touche environ un euh, en million d'élèves de, de, euh, est, comment est un... Un drame pour, pour la personne qui, qui en est victime, euh, parce, que, euh, parce que souvent ça laisse des traces euh, irrémédiables sur, sur la vie, euh, sur, sur toute la vie. Euh, ça, ça, ça, ça a des conséquences sur le, le niveau scolaire, ça a des conséquences sur, sur, sur un, beaucoup, un certain nombre de choses, et c'est ça faut, euh, sur lequel il faut vraiment travailler. Un million d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, ça veut dire quoi Que les, les moyens ne sont pas suffisants en face On ne fait Alors, pas comme il faut je pense qu'il y a eu une prise de conscience euh, depuis dix ans, euh, une prise de conscience qui a, qui a permis la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques, qui vont dans le bon sens, et c'est ces politiques publiques d'ailleurs que le texte de loi que nous avons voté l'année dernière le, euh, comment dire pérennise et, et amplifie, mais il faut aller encore plus loin, il faut aller encore plus loin parce qu'on a maintenant aussi les réseaux sociaux. et Les réseaux sociaux euh, ont, ont des, euh, des conséquences euh, terribles parce qu'ils amplifient encore le phénomène, et ce qu'on a gagné sur le harcèlement, euh, le harcèlement euh, scolaire, pardon, scolaire euh, traditionnel, on l'a perdu sur, le, sur, le, sur les réseaux sociaux. Invité de France Bleu, Brésil, hein, ce matin, Erwan balanan vous avez porté cette loi qui instaure un délit de harcèlement scolaire. Mais le collège de Lucas, il avait le dispositif Phare, euh, qui est justement un dispositif pour prévenir ce type de harcèlement, mais ça marche pas ça ne marche pas, Si sí, ça, ça, ça fonctionne, parce qu'on on voit on voit que des, des résultats s'améliorent, euh, mais il faut aller encore plus loin, et je pense qu'il faut euh, amplifier euh, la prévention, euh, parce que dans mon texte, euh, il y a effectivement la création du délit, mais il y a tout ce qui va avec, euh, c'est-à-dire les, les deux autres volets, euh, euh, que sont l'accompagnement et, et la prévention. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, prévention, accompagnement, et puis il faut aussi... Euh, Effectivement, quand, quand, quand c'est nécessaire euh, avoir des sanctions, euh, le, le, le dispositif phare est un, un, un dispositif jeune qu'il faut sans doute encore améliorer. Il faut sans doute encore améliorer, euh, doute encore améliorer euh, les plans de prévention. Il faut, il faut aller plus loin. Et surtout, euh, moi, ce que j'aimerais, euh, c'est une prise de conscience générale de la société. Euh, une prise de conscience qui, qui, qui, se, qui ferait dire à la société, qui ferait comprendre à la société que le harcèlement scolaire, ce n'est pas anodin, euh, c'est pas de la chamaillerie entre enfants. Ça a des conséquences dramatiques des conséquences qui peuvent aller au suicide, mais aussi, je, je l'ai dit tout à l'heure, des conséquences sur la scolarité, sur, sur le résultat de l'ensemble d'une classe, d'une école, et, et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut vraiment, euh, vraiment combattre. Est-ce que vous avez vu les choses bouger depuis votre euh, projet de loi le, le, la, la loi, elle est jeune, mmh. elle a à peine un an, et vous savez, un an entre la, euh, un an euh, avec une, une prise effective en, en septembre, à la rentrée, vous voyez bien que, que c'est tout, tout jeune, euh, mais ça c'est aussi le rôle d'un parlementaire, moi je vais continuer à à, à suivre ce projet avec beaucoup d'attention et euh, voter des lois c'est une étape mais maintenant ce qu'il faut et c'est ça l'enjeu le, aujourd'hui je crois, je crois qu'on a l'appareil juridique nécessaire maintenant euh, on, a, on a ce qu'il faut et maintenant, il va falloir mettre les moyens, il va falloir les, mettre les moyens et, et massifier ces moyens dans toutes les écoles de, de notre pays et pour, que, pour, que, ben, pour que ce genre de drame ne se reproduise pas et que, pour que chaque enfant de notre République ait confiance en l'école. Parce que perdre la confiance en l'école, c'est perdre la confiance dans notre société et ça fait des individus, des, des personnalités qui, qui auront euh, toute leur vie, euh, sans doute, euh, des problèmes à... à à, à, à s'épanouir dans, dans, cette, dans cette société, dans notre pays. Merci Erwan Balanand, d'être en direction France Bleu, Braille Zizel ce matin député Modem du Finistère.